Je suis rentré de l'école et en revenant avec ma maman de l'école, je suis tombé brutalement et là euh, elle croyait que je faisais du cinéma pour me faire porter et en fait non, j'ai fait une hémipégie euh, gauche, hémipégie faciale. Qu'en fait en 1972, nous n'avions pas d'IRM ni de scanner, on ne pouvait pas savoir que c'était un AVC. J'avais des mouvements involontaires, je ne pouvais plus marcher, je ne pouvais plus me servir du bras gauche. C'est mon neurologue. Qui m'a envoyé vers un neurochirurgien en région parisienne, qui lui a fait des essais. Il y avait tout un staff médical, des chercheurs. En fait, c'est des, des, des chercheurs. Ils ont fait des essais au niveau de la moelle épinière pour essayer de me faire remarcher. Cette intervention a eu lieu dans le cadre d'une étude biomédicale. Voilà, C'est un, un grand succès que nous n'attendions pas euh, au niveau des mouvements normaux. Nous l'attendions au niveau des et, euh, un, de la douleur. Et C'est important de le signaler, euh, puisqu'il y a eu deux trois cas dans, la, dans le monde euh, qui ont montré euh, un bénéfice également moteur. La technique de stimulation transcranienne induit un effet bénéfique qui est transitoire, qui s'efface avec le temps, et assez rapidement, de l'ordre de quelques jours ou de semaines, euh, donc euh, on enregistre cet effet positif mais il disparaît et c'est pour ça qu'il faut avoir un dispositif implanté qui permet d'avoir une stimulation chronique euh, sur plusieurs jours, plusieurs mois euh, pour avoir un effet bénéfique.